Martine Cotin, je suis vétérinaire de formation et j'ai eu la chance depuis que je suis sortie de l'école ça fait déjà bien longtemps de m'occuper des volailles de louis. Donc c'est une vraie chance puisque en fait c'est des volailles qui par définition vont uniquement à l'extérieur, ils sont en plein air et ils vont sur des parcours. Et c'est vraiment enfin, très intéressant puisqu'en plus ils ont une vie longue donc ça permet aussi d'avoir une approche au niveau médical très intéressante sur une population très grande. Bah J'ai bien sûr une équipe et donc on est une douzaine de, de techniciens qui m'aident tous les jours dans, pour en fait observer les oiseaux, mettre en place les plans de prophylaxie, faire du préventif. C'est vraiment notre rôle en permanence, faire du préventif et en fait faire pour que les oiseaux soient le mieux possible. Ma première médecine, c'est le bien-être animal, c'est le confort des oiseaux qui ne soient pas stressés. Et quand on est bien dans ses baskets et dans sa peau, nous on ne tombe pas malade. Alors le contexte spécifique de tous nos oiseaux, que ce soit les poulets, les pintades, les canards, c'est d'aller dehors et d'être sur un parcours. Alors en fonction bien sûr des animaux, il y aura des accès au parcours plus ou moins jeunes. Donc pour le poulet ça va être autour de 40 jours, pour la dinde qui s'en un petit peu plus lentement ça va être autour de 52 jours, pour notre pintade autour de 40 jours. On adapte aussi en fonction des saisons, bien entendu, puisque quelle que soit la saison, ils doivent accéder au parcours, mais on va adapter en fonction des températures extérieures. Bien entendu, en hiver, on va retarder un petit peu la sortie des oiseaux, et puis en été, on peut se permettre dès 40 jours de les sortir à l'extérieur. C'est une approche complètement différente, mais qui est hyper intéressante puisqu'en en fait euh, on va tout faire pour que l'oiseau soit au mieux pour aller à l'extérieur et on va tout mettre en fait nos efforts sur l'extérieur et par exemple la petite anecdote c'est qu'en fait on va élever nos poulets avec des conditions à l'intérieur jusqu'à 40 jours un petit peu différentes en fonction de la, du moment où on va ouvrir les trappes et qu'ils devront aller dehors donc en clair en ce moment on est en train d'entre de, guillemets de chauffer nos oiseaux à l'intérieur un petit peu plus pour qu'ils soient en bikini c'est ce que je donne comme image aux éleveurs. Et comme ils sont en bikini, quand ils vont aller dehors et qu'il va faire chaud, ils vont être très bien. Et puis l'hiver, ça va être l'inverse. On va leur mettre un cache-col de la moumoute et un peu de fourrure. Et en fait, l'oiseau, quand il aura besoin de sortir vers 40 jours, qu'on lui demandera d'essayer d'aller sortir, eh bien, il sera complètement bien puisqu'il aura le, le manteau de fourrure, etc. Et il sera très bien dans les choses. Et, et tout ça, on l'a compris avec les éleveurs, c'est un management par rapport à une sortie. On sait qu'ils devront aller dehors. Donc en fait, c'est tout un management par rapport à ces conditions d'élevage. On met des arbres isolés. De façon avoir un relais avec les bosquets. là, les bosquets mis de près, des fois un peu trop loin. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a que des avantages de les mettre dehors, parce qu'en fait, un oiseau, par définition, a besoin d'aller à l'extérieur. On le voit bien hein, dans les basse cours de nos grands mères Les poules aller dehors, gratter, revenir au poulailler. Donc, on essaye en fait de vraiment reproduire ça avec nos animaux. Ils ont un poulailler qui leur sert d'abri, mais on va tout mettre en fait nos objectifs pour aller, aller vers l'extérieur. Et ce que l'oiseau a le plus peur, c'est en fait de ce qui pourrait lui venir euh, au-dessus de sa tête. Et donc en fait, on a beaucoup implanté depuis très longtemps des arbres qui vont leur servir en fait de repères et éviter euh, d'avoir la peur de ce qui peut leur arriver du ciel. Et en plus, ça va leur permettre de ne pas avoir peur parce que l'oiseau, bah, si on se met à sa hauteur, il peut avoir peur devant. Et donc le fait de mettre dans l'espace, dans son parcours euh, des arbres, ça va lui donner des points de repère et donc c'est très important pour nous de le mener vers l'extérieur. C'est vraiment notre objectif tous les jours et ça permet en fait, euh, bah, un, de le déstresser, donc d'être bien dans ses baskets, de trouver de l'herbe, de pouvoir gratter de, ce que, de ses petits besoins. Ça lui permet de faire du jogging. Même votre médecin il vous a conseillé de faire du jogging parce que le fait d'aller à l'extérieur, de faire du jogging, de marcher tout simplement, eh ben, ça vous euh, fortifie en fait, les aplombs. Qu Est-ce que ce soit sur la dinde, sur le canard ou le poulet Du fait qu'ils vont dehors, on a des très bons aplombs. On a aussi trouvé des, des génétiques, hein, des, des races qui sont adaptées à la sortie. C'est-à-dire aussi on a des animaux qui sont curieux et qui ont envie d'aller dehors. Et, et donc, ils sont plus explorateurs, ouais. ils sont plus ils ont une croissance lente donc en fait ils ont d'autres idées que de manger et de grossir. C'est vrai qu'on a tendance à dire le fait de ne pas être en confiné ou dans un, un, un espace clos, le fait d'aller dehors, ils vont être en contact avec l'environnement, avec euh, des, oiseaux euh, des oiseaux sauvages, une, fin, une, même des oiseaux sauvages ou même des renards ou, ou des animaux euh, dirais, euh, de la vie faune, hein, sauvages qu'on appelle ça, euh, pourraient être amenés à être en contact avec ces animaux. Donc on ne connaît pas forcément le statut sanitaire. Ça peut être une problématique, mais euh, la probabilité qu'un poulet de louer soit en contact avec un ou avec un renard est quand même très faible même si à un moment ou à un autre ils peuvent se rencontrer sous la face prédateur mais non pas contact pathologie. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que euh, moins on a de confinement, euh, plus on a d'espace entre les animaux, moins on a de risque en fait de contamination parce que souvent c'est enfin, beaucoup de maladies, même en, en humaine, c'est le contact direct qui est favorisant et qui va augmenter le risque en fait de contamination. Donc le fait d'être dans un grand espace, d'être aussi euh, je dirais euh, avec la lumière, avec le soleil etc, on a quand même peu de risques, de, de, de limi on limite en fait euh, les problèmes. Alors je pense que dans votre question on, peut, on pense tous à l'influenza aviaire qui a été c'était quand même la grande question de savoir si on devait laisser les volailles à l'intérieur ou les mettre à l'extérieur. Donc ça a été tout un débat de spécialistes, etc. Nous, Loué, on a été persuadés depuis le départ que de les mettre à l'extérieur et d'éviter le confinement était plutôt un plus qu'un moins par rapport à ces problèmes viruels. Ce que l'on sait, c'est qu'en fait au niveau de nos poulets, déjà on est dans un contexte un peu différent peut-être d'autres labels, c'est que nos poulets sont en liberté. Donc liberté veut dire qu'en contrepartie, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de clôture, puisqu'en fait on ne délimite pas nos parcours. Donc ça peut être un facteur favorisant pour la prédation. C'est-à-dire que le renard euh, ne va pas avoir en fait de contraintes de clôture ou de, de quoi que ce soit qui va l'empêcher de venir euh, euh, prélever un, oise un oiseau dans le parcours. Donc ça, ça existe. Et je pense qu'un des premiers consommateurs des poulets de louer, après les éleveurs et peut-être les consommateurs, c'est certainement le renard. Mais je pense que ça fait partie de, du jeu. Après oui ça existe, ça fait partie de notre système d'élevage et je pense que de vouloir en fait euh, tout éviter c'est pas possible dans notre système d'élevage. Après euh, voilà, quoi, c'est vraiment notre système d'élevage qui fait que on a cette contrainte prédateur par rapport à ce qui vient du ciel, du fait qu'on a des armes, etc. Euh, que nos oiseaux sortent à partir de 40 jours, il peut y avoir à une certaine période de l'année euh, des bus, des choses comme ça, mais c'est quand même bon, ça reste anecdotique, c'est pas forcément ça. Bon après on n'a pas forcément de chiffrer tout ça, ça existe, hein, je ne vais pas vous dire, que, mais ça fait partie de notre système d'élevage et je pense que euh, c'est pas un bien ou un mal c'est que le prédateur est nécessaire ça fait partie de la chaîne alimentaire et ne vouloir plus avoir de prédateurs je pense que c'est aussi complètement aberrant de vouloir tout stériliser partout. Quoi. Moi, j'utilise beaucoup les plantes, mais plutôt en eau de boisson aujourd'hui ou en aérosol par rapport à, à, des, à des médecines, on va dire, type phytothérapie. Donc, je suis complètement euh, euh, partisan de ça. Donc, le thym, enfin, c'est presque dans le quotidien qu'on utilise du thym, à, à, à, du citron... Euh du phénou grec et des choses comme ça. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des projets et on est complètement euh, partie prenante pour essayer en fait, de faire des couverts végétaux euh, qui puissent, en fait, à la limite, que l'oiseau prenne directement plutôt que de lui apporter à des moments donnés. Après, c'est de voir aussi l'appétence, parce que c'est vrai que la phytothérapie, euh, un petit peu la limite de cette médecine, c'est en fait euh, euh, d'avoir du goût, enfin, d'avoir des odeurs. Et c'est vrai que le poulet a quand même euh, une narine très fine, hein, pas forcément la même façon d'appréhender les choses que nous. Et donc c'est vrai que... Attention, enfin, comment ça va se passer ça C'est vraiment une interrogation que j'ai. Parce qu'on sait que nous, dans l'eau de boisson, on a des difficultés. On a des plantes euh, qui ont des, traits, des pouvoirs, je dirais, in vitro très importants sur tel et tel parasite, sur telle et telle maladie. Euh, par contre, pour l'apporter dans l'oiseau et qu'il l'absorbe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est parti plutôt sur des systèmes d'enrobage. Euh, donc est-ce qu'il va manger le thym que... Ça, je ne sais pas. Je pense que déjà, c'est d'essayer en fait peut-être d'apporter un couvert végétal enfin dans les 20 premiers mètres. Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu difficile à gérer parce qu'il y a un piétinement, en particulier par rapport à nos pintades. Il y a énormément, il y a même destruction carrément des prairies, donc il faut réimplanter, etc. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment des choses à, à apporter ou à rechercher, à avoir des, des graminées ou des herbes qui puissent s'implanter ou euh, supporter en fait le piétinement de nos oiseaux. Ça c'est le première chose. Je pense qu'il y a aussi euh, des choses qu'on peut pas ignorer, c'est par rapport aux déjections, ça, enfin par rapport à, à l'absorption en fait euh, de, enfin, des, des déjections sur nos parcours. Les oiseaux vont dehors, il y a des fientes. Donc euh, comment on peut essayer d'amener de, de, des, des plantations sur les parcours pour utiliser en fait cette matière organique. Euh, qui est sur nos parcours pour éviter en fait d'amener au bout de 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, une pollution qui pourrait nuire en fait dans l'environnement puisque ce n'est absolument pas notre objectif. C'est au contraire d'intégrer nos poulaillers dans l'environnement et de favoriser en fait les plantations.